Aujourd'hui le 10 février 2023, les, 23, les forces armées de, de la Fédération, de, fédération de, r... de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite des actions offensives des unités du groupe de troupes occidentales, la colonie de Dvureknoa, région de Kharkov, a été complètement libérée. Au cours de la journée, des frappes aériennes de l'armée et des tirs d'artillerie ont infligé une défaite à la main-d'œuvre et à l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novozlovskoye 2. La République populaire de Lugansk de Gryanikovka et de Brest aux voies de la région de Kharkov. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à plus de 70 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, deux véhicules, un système d'artillerie M777 fabriqué par les États-Unis et un obusier des 30 Dans la direction Kranolimansky, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de forces au centre ont vaincu l'ennemi dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova, chervon Popovka et Stelmaovka de la République populaire de Lugansk. Jusqu'à une centaine de militaires ukrainiens, quatre véhicules de combat blindés, un obusier ID-20, un lance-roquette à lancement multiple grade et un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruits. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Borovaya, dans la région de Kharkiv. Jusqu'à 125 militaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat blindés, cinq véhicules. Un obus ID-31 véhicule de combat et lance-roquettes multiples ont été détruits au cours d'opérations offensives du groupe de forces sud. Deux frappes aériennes et d'artillerie feu dans la direction de donetsk -Grad. En outre, deux dépôts de munitions et de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Slaviansk et d'Avdivka de la République populaire de Donetsk. Dans la direction sud-donetsk. L'aviation et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de troupes Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe à la main-d'œuvre et à l'équipement des forces armées ukrainiennes. Dans les zones des colonies de Prochistovka et vu les dards du peuple de Donetsk République. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat d'infanterie, quatre camionnettes, trois systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine, une monture d'artillerie automotrice Yosdika et un obusier En outre. Deux dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans la zone de la colonie Ugleda. Dans la direction de Kherson, à la suite des dommages causés par le feu au personnel et à l'équipement des forces armées ukrainiennes, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, un obus Mstabé et deux obus ID-30 ont été détruits par jour. En outre, un dépôt de munitions a été détruit près du village de Vystarasovka, dans la région de Dnepropetrovsk. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 89 unités d'artillerie ennemies en position de tir, des effectifs et du matériel militaire, dans 122 districts en une journée. Le poste de commandement de la 93e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été touché près du village d'Artmovsk dans la République populaire de Donetsk. En outre, dans la zone de la colonie de Druslyubovka, dans la région de Zaporozhye, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Ternivka, dans la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu 14 roquettes du système de lance-roquettes multiples. Imarais ont également détruit 12 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones D. Colonies de Dobrolyubovka dans la région de Kharkiv, et Yadibrova, Golikovo dans le peuple de Luhansk. République. Kranogorovka dans la République Populaire de Donetsk et Novoprokofievka dans la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 384 avions, 207 hélicoptères, 3069 véhicules aériens sans pilote, 403 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7812 chars et autres véhicules blindés de combat, 1014 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4046 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8313 unités de véhicules militaires spéciaux.